Bonjour à tous, c'est Olivier Devigne, le gestionnaire de la chaîne Simon Sérénère. Aujourd'hui, on est le 3 décembre et je voulais faire une petite vidéo sur les trois rois mages. Les trois rois mages, ce qui est connu dans la tradition contemporaine comme Gaspard, Melchior et Balthazar, donc, qui, auront été, qui auraient été les trois rois mages qui auraient amené de l'or, de l'encens et de la myrrhe à Jésus-Christ. Au berceau de jésus christ lorsqu'il était dans la crèche donc à bethléem et je fais cette vidéo parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'a gêné avec cette histoire des trois rois mages je vais vous lire le passage en question matthieu 2 à partir de la louis seconde donc matthieu chapitre 2 le verset 1 donc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 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc là aussi on a des mages, pas des rois mages, pas trois mages. On va au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Donc, dans la Louis II, on a quatre occurrences que les personnages qui sont venus au berceau de Jésus-Christ étaient des mages, mais non pas trois, ou des rois mages. Pas, pas question de Balthazar, Melchior, et comment il s'appelle le troisième Balthazar, Melchior, Gaspard. Bon, donc euh, ce que je vous dis là c'est pas nouveau, euh, je suis allé sur internet avant pour vérifier et j'ai trouvé euh, entre les sites anglais, français et espagnol, je trouvais moins 50 personnes qui de sensibilité différente, sur des tons différents, disaient que euh, l'histoire des rois mages, ça venait de la tradition des hommes, Gaspard, Melchior et Balthazar. Bon, très bien, j'invente rien, sauf qu'il y a quand même quelque chose qui me soucie là. C'est très joli de revenir à la Bible, la Bible, la Bible. Mais euh, dans la Louis II, même si on se tient stricto sensus à ce qu'il y a écrit là-dedans, il y a un souci. Je vais vous lire les mêmes passages de la King James, version française. Donc, Matthieu chapitre 1, chapitre 2, pardon, au verset 1. « Or Jésus étant né à Bethléem de Judée, durant les jours du roi Hérode, des hommes sages de l'Est arrivèrent à Jérusalem. »« Des hommes sages de l'Est. » Donc là, on n'est plus avec des mages, on est avec des hommes sages. Ça a son importance. Verset 7 aussi de la King James, je vous l'ai lis vite fait. « Alors Hérode, lorsqu'il lui appelait en privé les hommes « sages », S'enquit auprès d'eux soigneusement du moment où l'étoile était apparue. Verset 16, verset 16, toujours de la King James. Alors Hérode, lorsqu'il vit que les hommes sages s'étaient moqués de lui, fut extrêmement courroucé et envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem et dans toutes ses côtes selon le moment dont il s'était enquis soigneusement auprès des hommes sages. Donc on voit quand même une différence majeure entre la King James et la Louis II. A savoir que dans la Louis II, vous avez affaire à des mages autour du berceau de Jésus. Dans la King James, vous avez affaire à des sages. Et ça fait une différence énorme. Énorme, énorme, énorme. Je vous lis des versets de l'Ancien Testament. La loi, donc. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ou qui use de divination, ni astrologue, ni enchanteur, ni sorcier, ni envoûteur, ni personne qui consulte les esprits, ni magicien, ni nécromancien. Je résume le verset. Il ne se trouvera parmi vous personne qui soit un magicien. Donc ça c'est la loi. Le péché étant la transgression de la loi, ça voudrait dire que si on suit la Louis II, au deuxième chapitre du Nouveau Testament, Jésus-Christ, tout petit, tout enfant, a déjà brisé la loi. D'accord Donc l'anneau de Dieu, l'anneau parfait, sans défaut. À quasiment la première page du nouveau, testament, du nouveau Testament, déjà il a fauté, déjà il, il est en faux. Donc euh, on comprend de suite que vaut mieux la version King James que la Louis II quant à ce point précis. Mais je dirais de toute façon dans la Louis II, après il y a plein d'autres choses comme ça dont je ne vais pas parler. Cette vidéo, Le propos de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il faut la lire la, la King James française, et non pas euh, toutes les autres euh, traductions modernes. Je vous lis d'autres versets. Lévitique 19, verset 31. Ne prêtez pas attention à ceux qui évoquent les esprits. N'allez pas non plus après les magiciens pour être corrompus par eux. Je suis le Seigneur votre Dieu. Dans la même veine, Lévitique chapitre 20, verset 6. Et l'âme qui se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les magiciens. Les magiciens, donc pour aller se prostituer après eux, je mettrai précisément ma face contre cette âme et je la retrancherai du milieu de son peuple. Hein, Exode 22, tu ne laisseras pas vivre une sorcière, euh, etc. Euh, Galates, chapitre 3, euh, c'est un peu un peu rien à voir, mais moi ça m'évoque quelque chose, au Galate insensé qui vous a ensorcelé, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, devant les yeux desquels Jésus-Christ a été si clairement exposé et crucifié au milieu de vous. Euh, Galates chapitre 3, verset 1, parle en fait de gens qui sont ensorcelés, donc de la magie, magie, ensorcelés, sorciers, pour qu'ils ne, au final, ne croyaient pas vraiment dans leur cœur à Jésus-Christ. C'est pas directement en rapport avec les magiciens euh, au berceau de Jésus-Christ, mais moi ça m'évoque un peu ça. Donc je pense aussi quand on me parle de magicien au magicien qui était du côté de Nebuchadnezzar et qui n'arrivait pas à lui interpréter son rêve alors que Daniel a pu le faire parce que lui avait l'interprétation qui lui était donnée par Dieu qui est un passage un peu parallèle similaire on va dire à, à Pharaon, non c'est pas euh, au premier Pharaon excusez-moi qui n'arrivait pas à qui ces magiciens voilà, n'arrivaient pas à interpréter ses rêves, mais c'est Joseph qui a réussi à le faire. Voilà, on a deux épisodes un peu semblables. Et donc, si je suis la Louis II, dès le début du Nouveau Testament, on voit exactement l'inverse, à savoir des magiciens qui se font révéler par Dieu l'endroit où va naître Jésus-Christ, et ensuite se font révéler par Dieu qu'il faut qu'ils partent par un autre chemin à cause de la colère d'Hérode qui veut les tuer. Donc, ça ne tient pas la route. Euh, avec les versets du Nouveau, de l'Ancien Testament de la Loi, avec ces histoires de, de magiciens qui n'étaient pas capables d'interpréter les rêves, on voit que des magiciens auprès de Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Donc c'est la Louis II qui est en tort. Sachant que j'ai vérifié aussi dans d'autres bibles. J'ai euh, La semeur, j'ai vérifié dans la Darby, j'ai vérifié dans la Taube, j'ai vérifié même dans la Chouraki, j'ai vérifié aussi dans la Crampon, la Catholique, la Osterwald aussi. Toutes ces bibles que je viens de citer disent toutes des mages, avec ce que ça implique, avec les versets que je vous ai montrés. Donc... En conclusion, je voudrais quand même dire que la David Martin, je suis pas fan du tout de la David Martin. Il euh, y a des gros problèmes surtout dans l'Ancien Testament avec, avec la David Martin, mais la David Martin est la seule des versions euh, modernes, des traductions, qui dit sage aussi et non pas mage. La conclusion de tout ça, ben, c'est très simple. Je vous ai montré dès les, le deuxième chapitre du Nouveau Testament qu'il fallait aller sur la King James. D'accord euh, Ce n'est pas une question de, de meilleure traduction que l'une que l'autre. C'est celle-là qu'il faut. Et vous ne trouverez pas de choses qui sont blasphématoires comme dans la Louis II. C'est blasphématoire quand même de dire qu'il y a des mages auprès de Jésus-Christ de son berceau. D'accord, c'est très grave. Ce n'est pas juste des idées, de, des questions de subtilité de traduction. Non, non, non. Comprenez bien l'esprit qu'il y a derrière tout ça. Comprenez, comprenez. C'est très grave. Ça, la King James, avec le Nouveau Testament, avec les psaumes et les proverbes, vous pouvez les trouver sur Amazon. Je ne suis pas non plus très fan d'Amazon, mais pour l'instant, il n'y a que ça. Le Nouveau Testament en version papier arrivera un jour ou l'autre, je ne sais pas, dieu seul le sait, euh, mais on espère qu'il arrive quand même assez vite. Vous pouvez aller sur le site euh, kingjamesfrancaise.net, vous trouverez un PDF du Nouveau et de l'Ancien Testament, vous trouverez aussi quelques articles intéressants, des comparaisons de versets avec les autres versions de traduction, vous connaîtrez mieux qui est la traductrice qui s'occupe de faire ces traductions, qui est en train de finir l'Ancien Testament. Et il y a quand même quelques petites corrections d'orthographe, des erreurs de typographie à apporter à ce Nouveau Testament version papier. Vous pouvez aussi aller euh, sur la chaîne YouTube, C'est, j'ai noté ici, King James française, Bible King James française, et aussi sur la chaîne YouTube, non, sur la page Facebook du même nom. Et là, vous y trouverez des, des MP3 lus avec une voix synthétique de la King James. Voilà, c'est pas encore totalement fini. Là, j'ai Colossien qui vient de finir de tourner. Je pense que pour euh, printemps 2020, on va dire début de printemps 2020, les audios seront terminés. Euh, deuxième conclusion que j'aurais tiré de tout ça, c'est que, comme je vous ai dit, j'en ai vu beaucoup des gens faire des vidéos, des papiers sur internet, comme quoi les trois rois mages, c'était de la tradition humaine. Et si on revenait à la Bible, rien que la Bible, on savait que c'était des mages, des magiciens, voilà. Si ces gens avaient un peu comparé les écritures avec les écritures, s'ils avaient réfléchi un peu plus loin, euh, essayé d'appréhender ça dans la globalité de la Bible, euh, voir si ces gens aussi avaient eu le Saint-Esprit, hmm, tout simplement, s'ils avaient été sauvés, ils s'en seraient rendus compte Non. Donc, vous, pour qui j'espère vous êtes sauvés Essayez quand vous lisez la Bible d'aller en profondeur, de réfléchir par vous-même, de comparer les Écritures avec les Écritures, de réfléchir à la Bible comme une globalité du début jusqu'à la fin. Et vous contentez pas de répéter ce que vous avez vu sur Internet comme des, des perroquets. Essayez par vous-même, non pas d'inventer vos propres doctrines, mais d'aboutir au moins ce que vous savez. Sachant que si vous étudiez la Bible pendant toute votre vie, vous ne sauriez jamais l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Euh, ça me rappelle, vous savez, ce que j'ai vu souvent, les gens qui font du blabla sur euh, psaume 117, psaume 118, psaume 119. Qui parlent beaucoup, qui, enfin, qui veulent étaler leur science et qui disent le psaume 118 est au milieu de la Bible le psaume 117 est le chapitre le plus court de la Bible, et le psaume 119 est le plus long de la Bible. Tous les 3-4 mois sur Facebook, je vois quelqu'un dire ça. Bon, très bien. C'est bien. Ça permet de d'étaler de, sa science, de, de faire du blabla. Bon, mais maintenant, est-ce que quelqu'un un jour pourra m'expliquer cet état des faits, ce pourquoi hmm. Voilà, je, moi je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça, mais ça m'évoque ça. Cette histoire de répéter ce qu'on voit sur internet sans réfléchir soi-même, sans aller en, profondément dans les écritures de par soi-même. Voilà. Et après, troisième conclusion que je voudrais apporter, euh, c'est pas parce que les rois mages, ça vient de la tradition humaine, ce n'est pas parce que les mages dans la Bible, dans ces Bibles corrompues, sont un blasphème, on va dire. Toutes ces choses qui viennent de la traduction humaine, c'est pas pour ça que vous devez vous empêcher de fêter la nativité, le 24-25 décembre. Moi, je fête la nativité, je ne fête pas Noël avec le, le bonhomme rouge, avec la barbe, tout ça. Mais rien ne vous empêche de fêter la nativité. Ne soyez pas freiné par ce que je vous ai montré. Toutes ces choses du monde sur Noël. Et tout ce qu'on entend en ce moment. Comme quoi Noël ce serait Babylone et, et compagnie. Voilà, ça, c'est un message aussi que je tenais à dire. Donc Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et Je vous dis à bientôt.